Démarrer l'enregistrement, c'est un test Salut tout le monde Alors, aujourd'hui nous allons faire un petit jeu, euh, lequel voulez-vous Moi je pense que je vais faire celui-là, celui-là il est très connu, mais avant je regarde ce que ça donne, hein, parce que... Alors j'avais fait... fait 2000 points, je sais plus, et puis euh, finalement l'enregistrement le... vidéo il a été euh, catastrophique, alors j'ai tout supprimé. <rire> Quelle tristesse Bon alors, euh, du coup, euh, euh, j'arrête l'enregistrement. Alors, comment je fais maintenant Ah oui, arrêter l'enregistrement, tout simplement. Ah voilà J'ai cru que j'avais démarré l'enregistrement, mais en fait pas du tout. Euh, bon, euh, du coup, euh, les gars, euh, j'espère que vous voyez pas que ma tronche ou je ne sais quoi. Euh... Et vous voyez bien euh, sur quel site je suis exactement. Euh, normalement, je suis sur le côté là. Euh, et, et là, euh, face à moi, il euh, y a les jeux. Donc, euh, je, après, j'ai plus qu'à choisir. Euh, euh, Est-ce qu'on est bon là Parce que, euh, bon, euh, j'ai le micro là, c'est ça qui dépasse. Normalement, vous voyez un petit peu dépassé. Euh, je suis dans le noir, mais ça se voit pas. Je suis bien éclairé. Euh, il faudrait des LED quand même hein, à l'avenir. Euh, au moins un petit peu. Des, des petites étoiles là je sais pas des, des stickers là qu'on voit dans la nuit là ça ça ferait joli en forme d'étoiles bon bah écoutez les gars je vais regarder euh, ce que ça donne hein, puis euh... Et bon on se retrouve euh, tout de suite hein. par contre euh, si je vois que ça fonctionne mal euh, c'est niette hein. euh, moi j'arrête pour aujourd'hui hein. ah là là là là Ah ça y est ça enregistre. Bon les gars euh, euh, là je crois que c'est bon, non Je vérifie. Euh, je suis trop deck parce que tout à l'heure j'avais réussi. Enfin je crois. Hein. Moi, je sais plus ce que j'ai foutu encore. Bon, euh, je regarde et puis euh, et on se retrouve tout de suite. Hein, parce que là.. Euh, bah, je sais pas où j'en suis en fait. Euh, Est-ce que vous voyez tout comme il faut là Parce que. Ah, sinon, euh, c'est mort. Hein, euh. Hop. Hop. Euh, oui, donc euh, là, euh, je crois que je, je crois que vous me voyez là. Euh, alors, en fait, là, il faut que je fasse la capture d'écran. Alors, je m'en souviens plus, mais qu'est-ce que j'ai foutu Oh Quelle tête de linotin comme on dit.. Euh, Hmm. La flèche, sélectionner le mode d'enregistrement. Non, c'est pas ça. Euh... Bah au moins, au moins les gars, normalement, vous me voyez, vous m'entendez. Euh... Je suis à peu près euh, en mode bonne qualité. Enfin, J'espère. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire là? Euh, je suis paumé, Totalement paumé. Bon bah écoutez, hein. Je le stoppe l'enregistrement. Hein. Ah, attendez. Peut-être ce truc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hein. Pas ça du tout. Non, bah allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Salut bon. tout le monde. Euh, alors, attendez. Je crois qu'on est bon, mais je ne suis pas sûr, en fait. Voilà. Bon, bah. Je vais vérifier. Je vais vérifier, on ne sait jamais. Yo, yo, yo, yo, yo. Bon, du coup, là, je viens de vérifier, là. Euh, ça avait l'air de marcher, mais... C'est pas top, top. Hein. Moi, je suis top, mais... Euh... Oh, puis, j'en sais rien, en fait. Bon, bah, on va faire un petit test. Euh, tant pis, hein, je vais pas, je vais crever, hein, c'est pas grave, euh, parce que j'ai pas envie de refaire les 2000 points et puis euh, et puis vous voyez rien quoi, voilà. Euh, donc euh, du coup, euh, euh, du coup euh, vous avez bien eu le jeu cette fois-ci parce que euh, parce que <rire> bon bah j'espère que vous avez bien eu le jeu cette fois-ci, euh, euh, sinon moi je, je suis confus, hein, je je sais pas quoi faire. <rire> Bon, alors, je vais voir ça. J'ai comme l'impression qu'on est bon là, non euh, J'ai perdu ma tête, je me vois plus. Oh merde. Ouais, mais je pense que vous me voyez encore. Euh, bon, bah petit test. Je vais regarder euh, le retour euh, vidéo tout de suite. Alors, merde, j'ai perdu euh, bum cam machin là. Euh, je sais pas si je vais pouvoir faire le jeu ce soir. Hein. Euh, c'est pas possible là. <rire> non, je vais être en décalage. rire. encore toi. Oh bah, tu m'énerves. Euh, coucou les gars. Je crois que j'ai réussi là. Euh, donc, euh, bah, c'est parti. Je lance le jeu. C'est parti. Euh, je vais jusqu'au bout. Et j'espère que l'enregistrement va bien se passer. Hein. C'est le tout premier là. Hein. Bon allez c'est parti, il a même look que moi, bon j'ai le bonnet parce que c'est l'hiver, mais sinon voilà quoi, bon bah je vais refaire, ah mais j'avais pas vu j'ai 2304 points, mais si j'ai réussi en fait, bon allez j'en refais quand même, je essayer de faire mieux que ça, n'hésitez pas les gars à me faire part de vos scores dans les commentaires, voilà. Pas les coins, euh, les coins, coins. pas des canards nous. Oh là là. Bon allez. mieux de ça. là Bon. Écoutez, on va en rester là. Mais non, mais j'ai pas fait 2000, j'ai fait 5182 Non mais. Non mais je sais pas lire les chiffres quoi. Bon bah en fait j'ai j'ai battu mon record. Ah oui quand même. Bon bah c'est pas mal. Ça aurait été mieux d'être dans les 10000. Ça a fait, ça aurait été mieux. Bon. aurait pu cramer et tout, mais bon. Bon c'est déjà pas mal hein. Bon bah je vais arrêter là les gars, hein, pour un premier stream PC, voilà. Euh, bon bah j'espère que le prochain jeu ce sera pas autant galère, hein. euh, voilà. Euh, bon bah on verra. Hein. Bon bah sur ce j'espère que vous avez aimé cette vidéo. et à bientôt les gars. Allez j'arrête, euh, faut aller au dodo là, enfin, il est presque minuit. Hein.